Nous allons nous intéresser au circuit RLC. Nous allons donc associer la résistance, la bobine et le condensateur. Nous allons étudier tout d'abord le régime libre. On va voir ce que ça signifie. Ensuite, nous allons définir les variables réduites de l'équation différentielle obtenue. Et puis, nous allons faire un point sur les différents régimes possibles. Nous allons voir que ce circuit RLC va se comporter comme un oscillateur euh, mécanique avec frottement fluide, comme on l'a vu en mécanique, donc... On retrouve bien ces trois régimes apériodiques, critique et pseudo périodique. Les équations obtenues vont être exactement les mêmes que celles de mécanique, donc il sera facile de les retenir. Donc on travaille avec un circuit RLC en régime libre. À quoi cela correspond en termes de circuit Eh bien nous allons avoir un condensateur, une résistance et une bobine en série. La particularité c'est que t égale 0, le condensateur est déjà chargé. et Il va donc se décharger dans l'ensemble résistance plus bobine. On va quand même, malgré le fait que le condensateur va se comporter ici comme un générateur, on va quand même flécher euh, toutes les tensions en convention récepteur, donc là on va avoir UC, ici on va avoir UR, et ici on va avoir UL. Donc on rappelle, la flèche de I et la flèche de U sont inversées. Notre fameuse loi des mailles va nous permettre d'obtenir l'équation différentielle. On va donc écrire que UC plus UR plus UL On va donc écrire que UC plus UR plus UL est égal à 0. On remplace les grandeurs par ce que l'on connaît, c'est-à-dire, on sait que UC, eh bien, ça reste UC. On va avoir donc UC qui reste UC, RI pour la résistance et LDI sur DT pour. Le, la bobine. Et d'après les propriétés du condensateur, on a I qui vaut C Duc sur DT. Ça va donc nous faire une équation du type UC plus RC Duc sur DT plus LC. Et là on va avoir la dérivée double de UC sur dt sur dt2 du coup. On va réorganiser cette équation. Toujours pareil, on met le terme en D2UC sur DT 2 tout seul. Plus, on a divisé le tout par LC. On va donc avoir du R sur L DUC sur DT. Plus 1 sur LC UC est égal à 0. Voici l'équation différentielle pour un circuit RLC en régime libre. Avec donc un condensateur préalablement chargé qui va se décharger dans la résistance et la bobine. Comme annoncé dans le plan, nous allons maintenant voir les variables réduites associées à cette équation différentielle. La première, c'est la pulsation propre des oscillations, puisque on a dit que nous allions avoir des oscillations. Et eh bien, cette pulsation propre s'écrit ω 0 carré est égal à 1 sur LC ou donc ω0 égale 1 sur racine de lc. C'est donc la pulsation propre des oscillations. Le terme propre signifie que ce sont des oscillations qui se font sans frottement. Voici la première variable réduite. La deuxième, c'est le facteur d'amortissement. Il se note lambda, comme en mécanique, et il vaut R sur 2L ça s'appelle donc le facteur d'amortissement. On peut montrer que ce facteur d'amortissement, il s'exprime en seconde moins 1. D'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais la pulsation, elle, s'exprime en radian par seconde, comme toute pulsation propre. Donc le facteur d'amortissement, comme son nom l'indique, ben, va dépendre de la résistance, puisque en électricité, c'est la résistance qui quantifie le frottement. Et donc, plus ce lambda va être élevé, plus les oscillations vont être amorties. Enfin, en électricité, on aime bien parler du facteur de qualité, qui se note grand Q, et qui vaut ω0 sur 2 lambda. Donc attention, on parle bien d'un grand Q, et pas d'un petit Q, qui pourrait être la charge du condensateur. Donc ce facteur de qualité, c'est un facteur, donc comme son nom l'indique, il n'a pas de dimension. On pourra, si on le souhaite, l'exprimer en fonction des grandeurs, par exemple L oméga 0 sur grand R, ou alors 1 sur Rc oméga 0. On sait que cette équation différentielle du deuxième ordre va être résolue grâce à l'équation caractéristique. Donc on va pouvoir l'écrire, cette équation caractéristique, en fonction euh, des variables réduites que l'on vient de déterminer. Et généralement, on va écrire l'équation caractéristique sous la forme r carré plus 2 lambda r plus oméga 0 carré est égal à 0. La résolution de cette équation caractéristique nous donne les racines r1 et r2 qui nous permettent de composer les solutions de l'équation différentielle qui vont dépendre de la comparaison entre lambda et oméga 0 pour avoir les trois régimes qui nous intéressent. Nous allons nous intéresser au premier régime. Ce régime, c'est le régime apériodique. Et donc, comme son nom l'indique, il n'y a pas d'oscillation lors de ce régime. Alors, il est défini quand les frottements sont importants, c'est-à-dire que lambda est supérieur à oméga 0. Et ça, ça correspond à un Q, un facteur de qualité, qui est inférieur à 1 demi. Ainsi, on va avoir les solutions de l'équation caractéristique qui valent R1 égale moins lambda plus racine de lambda carré moins oméga 0 carré et R2 qui vaut moins lambda moins racine carré de lambda carré moins oméga 0 carré. On se rend compte que ces deux racines sont négatives et on peut euh, construire la solution, donc la solution c'est une solution en UC de t, qui va valoir une constante A1 exponentielle de R1t, plus une constante A2 exponentielle de R2t. Voici la solution pour le régime apériodique. On a indiqué que les racines étaient négatives, puisque les exponentielles doivent être les exponentielles doivent tendre vers 0 quand t tend vers l'infini. La forme mathématique de cette solution va donner ceci. Donc UC en fonction du temps. Et donc nous n'avons pas d'oscillation. Donc un oscillateur qui n'oscille pas et qui revient à 0, avec un temps plus ou moins long selon la quantité de frottement, donc la résistance du circuit. On notera que les constantes A1 et A2 peuvent être déterminées grâce, bien sûr, aux conditions initiales. On aura besoin ici de deux conditions initiales, puisqu'il s'agit d'une équation du deuxième ordre. Ces conditions initiales, en mécanique, on utilisait la position et la vitesse, à t égale 0. Et bien ici, nous utiliserons la tension aux bandes du condensateur et l'intensité du courant, à t égale 0. Pour déterminer les constantes de la solution de l'équation différentielle. N'oublions pas qu'à partir de cette solution UC de t, on pourra établir l'intensité du courant avec la formule I de t égale C duc sur dt. Donc il faudra dériver les deux exponentielles, ce qui ne pose pas de problème. On va s'intéresser maintenant au régime critique. Le régime critique, il est important puisque c'est celui qui permet le retour à l'équilibre le plus rapide possible. C'est ce qu'on avait vu en mécanique. Donc, euh, par quoi est caractérisé le régime critique Eh bien, on a lambda qui vaut oméga 0. Et donc, ça équivaut à un facteur de qualité qui vaut 1,5. Alors, on a une racine double du polynôme. Elle s'écrit r égale moins lambda. Donc moins ω et l'expression de UC de t va s'écrire at plus b exponentielle moins bah, la racine donc euh, enfin, exponentielle la racine, c'est-à-dire moins lambda t. Cette forme que nous allons retenir. Donc a et b sont des constantes déterminées par les conditions initiales si on dessine la forme de la solution, eh bien on va également avoir la même chose que pour un régime apériodique, mais le retour à l'équilibre est rapide. Le plus rapide possible. Une nouvelle fois, si on a besoin de l'intensité du courant, on utilise la formule C, Duc sur dt pour établir cette intensité. Enfin, qu'arrive-t-il quand on est en régime pseudo-périodique Donc ce régime, c'est le régime oscillant, on va avoir du lambda qui est inférieur à oméga 0, les frottements sont faibles, ça correspond à un facteur de qualité qui est supérieur à 1 demi. On sait alors qu'on a des racines de l'équation caractéristique qui sont complexes. R1, c'est moins lambda plus j oméga, et R2, c'est moins lambda moins j oméga, avec oméga que l'on a posé égale à racine carrée de oméga 0 carré moins lambda carré On peut donc montrer qu'on obtient euh, des solutions avec des exponentielles euh, complexes, mais que cela peut se traduire par des solutions sinusoïdales avec une amplitude qui décroît exponentiellement On retiendra que uc de t peut s'écrire de deux manières différentes On va utiliser A3 cos oméga t plus a4 sinus oméga t exponentielle moins lambda t. C'est une première forme de la solution. Ou alors, B cosinus oméga t plus φ exponentielle moins lambda t. Ces constantes, ici, vont être déterminées grâce aux conditions initiales. Le lambda, c'est le facteur d'amortissement. Et donc, on a des oscillations qui vont s'amortir exponentiellement, ça donne une courbe comme ceci, on va avoir une enveloppe en exponentielle de chaque côté de l'axe des abscisses et à l'intérieur une oscillation, des oscillations qui s'amortissent. On va pouvoir montrer peut-être comment utiliser les conditions initiales pour obtenir euh, les constantes, la valeur des constantes. Donc on va reprendre la forme de la solution UC de t égale A3 cos oméga t plus A4 sin exponentielle moins lambda t. Donc la première condition c'est EC de t égale 0 est égal à E puisque le condensateur est préalablement chargé sous la tension du générateur. Ça va nous donner donc A3 cos de 0, ça fait 1 plus 0, exponentielle, moins lambda t, donc exponentielle 0, ce qui fait 1, mais on a 1 fois ici, donc ça fait A3. Donc on a déjà A3 qui vaut E. La deuxième condition, c'est la condition concernant l'intensité. I de t égale 0, égale à 0. Donc d'abord, il nous faut I de t. on va utiliser la dérivée de UC. Donc c'est facteur de la dérivée de UC de t. Donc on a un produit, on va d'abord dériver l'exponentielle, donc on garde A3 cos oméga t plus a4 sinus oméga t moins lambda l'exponentielle moins lambda t plus on est toujours dans la parenthèse on va dériver les cosinus et le sinus donc ça nous veut faire Moins oméga a3 sinus oméga t plus a4 oméga cosinus oméga t, le tout facteur de exponentielle moins lambda t. On prend tout ceci en t égale 0, donc i de t égal 0 égale à c facteur de a3 moins lambda exponentielle moins lambda t plus a4 oméga exponentielle de moins lambda t On rappelle que c est, est la capacité du condensateur. On peut mettre en facteur l'exponentielle donc c exponentielle moins lambda t facteur de moins lambda a3 plus oméga a4 et tout ceci fait 0. Cette première partie ne peut pas faire 0. Donc c'est celle-ci qui fait 0. Et ça nous conduit à A4 égale à lambda sur oméga A3 est égal à lambda sur oméga fois E, comme on a trouvé le E précédemment avec la première condition. Finalement, on va pouvoir écrire la solution finale. UC de T va être égal à E cos oméga T plus lambda sur oméga E sinus oméga T facteur de exponentielle moins lambda T. On peut remarquer que si on avait pris la Deuxième solution pour UC de t, cela aurait été un peu moins facile d'obtenir les constantes. Parce qu'avec φ, on aurait dû faire une petite astuce pour obtenir cette phase à l'origine. Dernière petite remarque par rapport à ces oscillations. On définit la pseudo-période des oscillations. Ici, qui est notée t, à distinguer de t0 la période propre avec l'absence de frottement et donc on sait que t vaut 2pi sur oméga c'est à dire 2pi sur racine carrée de oméga 0 carré moins lambda carré et donc on voit que cette pseudo-période elle est supérieure à la période propre qui vaut 2pi sur oméga 0 plus il y aura des frottements plus on va diminuer le dénominateur puisqu'on va augmenter le lambda et plus la Pseudo-période va s'éloigner de la période propre des oscillations en augmentant.